Hello, dear colleagues. Uh, welcome to the main Bonjour, chers collègues. Bienvenue à cette session qui concerne les nouvelles réglementations. Bienvenue à tous ceux qui assistent, ceux qui sont dans la salle, ceux qui sont avec nous via Internet. j'aimerais avant tout euh, donner la parole à notre modérateur, M. Johan Kulvali. Uh, uh, oui, from the bienvenue. Comme vous pouvez le voir, je suis ici dans uh, mon bureau dans this, la is, ville éternelle uh, au Vatican. Et je dois dire qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai participé à une session qui concernait le dialogue entre les religions dans le contexte des nouvelles technologies numériques. C'était une discussion fort intéressante. Et il y a une question de savoir comment approche les religions. Euh, euh, l'intelligence artificielle et, euh, et les questions numériques. Ça, c'était le sujet euh, principal de cette discussion. Je suis heureux qu'aujourd'hui, je pourrais parler d'un euh, sujet similaire avec euh, les panélistes que je vais vous présenter. Pendant cette discussion dont je parle, il y a une question qui est apparue avec, avec qui est-ce qu'il faut contacter en cas de, de problème que faire si jamais il euh, y a des problèmes de cybersécurité, de, de protection de la vie privée, de l'accès à Internet Mais je pense que c'est un dilemme très important aussi pour nous, euh, je veux dire, la communauté autour des de sommets chefs. Que pouvons-nous faire pour répondre à une question si simple, si basique qui va réapparaître de plus en plus souvent puisque nous sommes de plus en plus dépendants de, du réseau de la toile et de les, des technologies qui sont liées avec. Heureusement, nous avons le plaisir, du moins moi, en tant que modérateur, j'ai le plaisir de participer à une discussion avec des, des intervenants de, de grande classe. Bienvenue à vous. Oui, donc, un euh, euh, grand merci. Nous sommes heureux de voir ces invités qui représentent non seulement les institutions, les grands noms, qui ont euh, de grandes connaissances de cet expert, mais qui vont aussi contribuer à nos débats. Selon nous, quand nous allons parler des futures des réglementations concernant Internet, donc si ceci -ci vous intéresse, vous êtes au bon endroit et au bon temps. There is no need to qui sera avec nous aujourd'hui. Avant tout, il y aura Margaret, qui est vice-présidente de la Commission européenne. Il n'y a pas besoin, évidemment, de la présenter. Il, il y a eu un changement au dernier moment en ce qui de la Commission européenne. Donc, on a eu une Europarlementaire parlementaire et non pas la représentante. Je parle de Madame Nia Petra natri donc membre du Parlement européen. Donc l'Union européenne sera excellemment représentée en la personne de Mia Patrick Kumpulanatri. Je regarde le vieux programme, je suis désolé, mais souvenez-vous que tout se, tout se passe si vite. Internet change au quotidien, d'un moment à l'autre, je dirais. Même au Vatican, ici, beaucoup de choses changent, même si l'Église et la ville elles-mêmes sont euh, éternelles et qui parlent de, de leurs affaires depuis des, des décennies. Donc je m'excuse pour ce changement. Nous avons avant nous aussi Vin Cerf, personne connue de, de tous, un des pères d'Internet, euh, la personne qui a inspiré le monde entier d'entrer dans l'ère numérique. Euh, euh, en remerciant Itacerde euh, de nous avoir con connectés à partir de l'Égypte. Really, uh, uh, uh, Entre nos honorables panélistes, uh, uh, nous avons aussi uh, Anton Gorelkin, qui, qui est parlementaire of uh, russe, il nous parlera justement de la Russie et de ce qui se passe au Parlement russe dans le contexte des... Euh de la réglementation uh, euh, concernant uh, l'Internet. Uh, uh, uh, uh, bonjour, said, monsieur le député. Have, uh, Maria, Nous avons aussi uh, Maria, le représentant BICON. Uh, M. Je but, uh, sais qu'il y a I eu aussi to quelques to petites modifications en ce qui concerne les représentants uh, des différentes organisations. Uh, Je regarde donc ici mon agenda. Mais je veux dire que c'est ça aussi, la beauté d'Internet euh, et des rencontres virtuelles. Nous ne savons pas toujours qui va être connecté. C'est magnifique. Alors je vais euh, rajouter, dit le modérateur, que le, la dernière version de l'agenda vient de t'être envoyée sur le chat. Ah, en effet, je vois. Donc nous avons Carolina Aguere, qui représente l'Université Sant'Andrés d'Argentine. De, de, Donc, je vais ouvrir le chat et j'essaierai de bien prononcer tous les noms. Je m'excuse encore, encore une fois, euh, Madame Mia Petra Kumpulenatri. Qui représente le Parlement européen. Have, uh, Bonjour, Madame, also, uh, à notre session. Uh, Nous avons aussi Madame Mihad uh, Tab, qui est directrice India. exécutive de uh, Digital Rights, rights foundation. foundation, la fondation Now, uh, qui fonctionne uh, en Inde. Uh, Mesdames et uh, Messieurs, uh, avant uh, de passer uh, la parole à nos honorables panélistes, nos intervenants, For and I hope, Je vais juste I ajouter mean, que Carolina Aguere, en plus de, de, de son travail à l'université de Santander, Ana, est aussi vice-directrice du Centre pour les technologies Now, et pour la uh, uh, société CETIS. C'était sa titre d'introduction de présentation de nos invités. Souvenons-nous in que cette session est partie d'un processus plus large main lorsque nous parlons de renforcer have, uh, Internet, comment renforcer aussi le sommet numérique. Euh, le plus important, c'est de pouvoir euh, nous rencontrer, d'échanger. Moi, je suis vraiment désolé de ne, avoir, de ne pas avoir pu venir à Katowice, mais je pense qu'en fin de compte, ce qui est le plus important, c'est de bien préparer le processus, de le bâtir, de bâtir son architecture et de progressivement se, pro euh, se préparer euh, à ce que notre Internet, notre, nos connaissances euh, entrent dans la phase de maturité. Dans ce contexte, nous allons parler de législation, d'arrêter et tout ça, euh, et comment les, euh, les, les mécanismes influent sur euh, les, les communautés locales, sur les secteurs publics, privés comment euh, s'en occupent euh, les institutions de normalisation, mais aussi les parlements et les, les administrations publiques. Alors il faut se demander poser la question comment, euh, Que font de cet enjeu les différentes euh, parties prenantes Cette approche me paraît la plus appropriée. J'aimerais aussi mentionner ce que j'ai ce que, ce que déjà dit au début, euh, l'intérêt que l'Internet inter, et, et l'augmentation on euh, réveille dans les différentes communautés religieuses, parce que nous avons la lettre de la loi, donc tout ce qui est adopté, les, les, les lois et les solutions des différents parlements. Je suis convaincu que les représentants des parlements nationaux ou, ou on va en, vont en parler aujourd'hui. Enfin, nous avons les meilleures pratiques ou les bonnes pratiques qui sont euh, mises en œuvre par les sociétés. Euh, tout ceci renforce la gestion d'Internet, la euh, supervision d'Internet, Internet et les, le contenu numérique ça ça serait la loi mais là la vie et la vie elle suit son propre sa propre route il y a des problèmes qui surviennent il y a des moments qui, des, des éléments qui sont plus faibles et il faudrait qu'on qu le mentionne nous aussi dans le contexte d'un paysage très diversifié qui se, euh, qui se présente devant nous lorsque nous parlons de contenu numérique. Et je pense que ceci peut être un cadre essentiel, le cadre, considérer le cadre essentiel de nos discussions. Essayons de nous concentrer sur trois... Uh, domaines uh, les plus importants. Uh, Réfléchissons, qu'est-ce qui se passe en matière d'Internet et de uh, la gestion du contenu numérique dans les domaines des données, des contenus et l'intelligence artificielle. Nous allons essayer de parler de ces trois aspects dans le contexte de bonnes pratiques dont nous pouvons faire clair, et de l'administration de ces processus. Alors, mesdames et messieurs, maintenant, j'aimerais euh, passer la parole à Mme Mia Petra kompoula qui, qui représente le Parlement européen. Si vous aviez la gentillesse de nous faire part de vos expériences euh, dans le contexte de la supervision des données, euh, parce que je l'Union européenne, le Parlement, le parlement euh, veille à la protection des données. De quelle manière, donc, euh, dans ce contexte, euh, on peut approcher les données, aussi dans le contexte euh, de l'RGPD, euh, entre autres, mais aussi autres. À vous la parole. Merci beaucoup pour votre euh, de m'avoir invité pour ce forum suis-je bien entendu, oui, très bien. Tout et on entend très bien. Très bien, très bien. Très bien. Donc, bonjour, mesdames et messieurs. J'ai de dire bonjour dans des langues différentes de et vous envoyer les euh, salutations du Parlement européen. On m'a dit que on m'a informé de cette euh, rencontre ici il y a peu de temps, mais c'est avec grande joie que j'ai accepté cette invitation pour le débat d'aujourd'hui. J'allais euh, aller à Guadalajara et à Paris pour les sommets précédents. précédents. Je n'ai pas réussi, mais au moins aujourd'hui, je peux être avec vous en ligne à côté je sais qu'il euh, y a euh, une liste d'excellents intervenants qui nous attendent, et c'est avec grand plaisir que j'écouterai ce qu'ils ont à dire, mais je vais juste placer quelques mots au nom du euh, Parlement européen. Donc nous avons euh, euh, la question éternelle, réglementée ou ne pas réglementée. Évidemment, il y a des domaines dans lesquels sans réglementation on ne pourra faire aucun euh, L'un de ces domaines sont les données et l'interopérabilité des données et leur euh, exploitation cons, cons, cons, sont un grand enjeu ici. De quelle manière pouvons-nous standardiser l'utilisation des données si toutes les données nous essayons de les standardiser et leur gestion et l'administration ramener euh, euh, à, euh, à juste euh, un coup de peigne juridique, ça sera un non-sens. Je sais que les services euh, changent, il y a de nouvelles de nouveaux format de données, de nouveaux modèles innovants, donc il ne faut pas penser à l'interopérabilité et de la possibilité d'assurer aussi euh, la compétitivité des différents euh, acteurs du marché. Il semblerait donc que dans le contexte de, de l'interopérabilité des données, il est indispensable de créer un, un, un cadre juridique suffisamment large qui nous permettra en Europe de gérer ces données. Et c'est bien de cela que nous occupons au Parlement européen. Et euh, ce n'est que la semaine passée que nous avons réussi à, à atteindre une entente politique. Moi, j'ai fait partie de, de l'équipe de négociation, j'ai négocié dans le au nom du négocié au nom du Parlement européen. Euh, il est très important de, de, de, de, de, de, de dire comment nous allons définir les données interopérationnelles dans le contexte des données. Bien, dans ce nouvel arrêté, dans ce nouveau cas juridique, ce qui s'appelle le DGA, the Governance Act, donc la loi qui, euh, qui, aura, une, euh, qui aura une mission contraignante, nous euh, créons euh, le Conseil de des données. Dans ce cadre, il, il y aurait des représentants de différentes parties intéressées, donc aussi les représentants euh, de, du monde universitaire, de l'industrie, euh, de la société civile, mais aussi des, des institutions qui s'occupent de normalisation de données car il s'agit ici euh, de faire en sorte à ce que dans le, que dans le cadre de ce conseil euh, élaborer des euh, lignes directrices qui vont refléter les meilleures pratiques et les meilleurs, les meilleurs standards que nous voulons mettre en œuvre sur le, notre euh, marché européen. Le concept base sur, euh, une, sur une approche où euh, le, le marché européen est, est crédible où nous pouvons échanger les données. Évidemment, rien ne se passe sans fonds européens. C'est pour cela qu'il y aura à ce sujet, euh, il y aura pour cela un, un financement ou des financements. Alors deuxième chose, euh, c'est la sécurité des données, la protection des données. Nous voulons que les données soient euh, protégées de manière crédible mais aussi transparente, en particulier dans le contexte de la protection des données. Personnel. Là, on peut dire que notre joyau euh, est euh, le GDRP, euh, donc la loi sur la protection euh, des données personnelles mise en œuvre dans différents pays, dans tous les pays de l'Union européenne. Un, nous tenons à, aussi à ce que ce type de réglementation soit respecté dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis qu'en qu Chine. Tout cela dans le contexte de la protection de la vie privée, des personnes privées qui, qui, qui utilisent les, personnes, les, les services en ligne. Nous, nous savons que nous sommes très loin de l'idéal encore pour l'instant et nous sommes conscients euh, du fait qu'il peut y avoir de grosses perturbations si jamais Internet était entièrement ouvert c'est pour cela que l'Union européenne, depuis longtemps déjà, essaye de pondérer ou d'équilibrer les, euh, les droits, mais aussi les obligations liées à la gestion Internet et sur l'accessibilité des données. Alors, je n'irai pas plus en profondeur dans les détails concernant ce, ce sujet puisqu'on m'a uniquement demandé de euh, procéder à une introduction. Mais comme vous l'aurez peut-être remarqué ou deviné, je viens de Finlande et mon pays est assez actif pour ce qui est de la protection des données et de des possibilités d'échange de données euh, sur le marché mondial, entre autres. Euh, L'envoi de données entre les sociétés est quelque chose que nous... Surveillons de près en Finlande, il est très important que les entreprises puisse de manière avec toute crédibilité échanger des données, qu'internet soit un lieu sûr et que tous les, euh, toutes les entités qui sont engagées sur la chaîne d'échange de données puissent euh, montrer qu'effectivement il y a des mécanismes de sécurité en termes d'espace de, euh, numérique. Et quand je parle d'interopérabilité de la sécurité numérique, c'est bien de cela que je parle. Nous savons qu'internet en tant que réseau Internet est un réseau, mais aussi l'internet des objets doit assurer la sécurité des entités, des sujets, puisque ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons effectivement euh, parler d'une gouvernance de la sécurité. Nous sommes conscients d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, seules les plus grandes plateformes Internet sont en mesure, euh, peuvent se permettre une véritable interopérabilité, euh, parce que c'est cher tout cela. Euh, la cybersécurité, ça a un coût, et c'est cher. Mais nous considérons qu'il est essentiel, est essentiel que l'interopérabilité en matière de sécurité euh, permette, euh, soit présente à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement de données via Internet. Oui. D'où nos travaux sur une nouvelle loi concernant la gestion des données qui, comme je l'ai dit, est déjà en à l'heure où je vous parle en cours de négociation au Parlement européen, ce qui, est, et qui constitue, je pense, un pas en avant très important pour ce qui est de la gestion des données et de la mise en application de la création de normes concernant les échanges de données et l'administration des données sur Internet. Souvenons-nous d'une chose, c'est aucun euh, aucun gouvernement, aucune administration ne sera en mesure de, euh, de prendre à bras le corps ce sujet seul. Il est donc important que l'Union européenne continue à travailler euh, à la création de standards appropriés en matière de gestion euh, Internet. Souvenons-nous -nous, nous, souvenons d'une chose, c'est qu'il s'agit de la sécurité de nos citoyens et de la sécurité des euh, services Internet et de leur crédibilité. Vous avez vous avez dit vous-même que euh, vous, avez, vous dites que vous êtes euh, finnoise. On sait que la Finlande fait partie de, de la Ligue 1 mondiale pour ce qui est du traitement des données, euh, nous, pour ce qui est de, de l'accessibilité des données, pour ce qui est de la protection de la confidentialité et de la vie privée, pour ce qui est de la sécurité euh, des, euh, des intérêts des diverses parties prenantes. Je vais bientôt donner euh, euh, rendre la parole. Mais il y a une question qui a été posée. Euh, je voudrais vous inciter à essayer de répondre à la question. J'espère que les questions évolueront. Je pense que les, les réponses pourraient évoluer avec le temps. Mais pourquoi est-ce qu'on ne, est qu ne change pas de compte, en fait, euh, sur les réseaux sociaux On change d'opérateur, par exemple, on passe d'un opérateur de téléphonie à un autre. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas d'un compte à l'autre, comme ça, euh, sur les réseaux sociaux On pourrait faire ça. Euh, C'est une question intéressante. Euh, J'ai écouté avec beaucoup d'attention votre réponse sur l'interopérabilité. Euh, je voudrais maintenant donner la parole à Vint. Vint est un, un des uh, pères d'Internet. C'est lui qui a fait. C'est grâce à lui que nous avons qu'Internet qu est ce qu'il ce qu est aujourd'hui, un espace de libre circulation des données. Vint, n'avez pas, ne nourrissez-vous pas quel, quelques peurs pour ce qui est de la transmission des données, notamment uh, Vint, dites-nous ce que vous pensez des meilleures pratiques dont il est si souvent question pour ce qui est de la gestion des données. Merci beaucoup. Euh, beaucoup. J'ai préparé une réponse, mais je voudrais d'abord euh, commenter les remarques qui ont été faites par notre collègue qui, qui a été très cohérente, euh, alors qu'elle a, a appris qu'il n'y a peu, d'ailleurs, qu'elle devrait participer à ce, Ça, ce colloque. Euh, vous avez complètement raison, en tout cas lorsque vous parlez de, du besoin d'interopérabilité, qui est absolument crucial, effectivement, pour ce qui est du, de du mouvement de la circulation des données sur Internet. Euh, on a effectivement un besoin d'interopérabilité inter, pour ce qui est de la bonne circulation des données. Il faut s'en souvenir. Il me semble que nous devrions euh, bénéficier d'une sorte de... Avoir un peu comme des pompiers, de, des pompiers en cybersécurité qui seraient là pour éteindre les incendies quand il y a des incendies euh, au sens figuré, c'est-à-dire des, des, des risques soudains euh, douloureux euh, en la matière, et les pompiers n'existent pas, la cavalerie n'existe pas malheureusement. Donc euh, comment faire pour se préparer le mieux possible ces dernières quatre décennies, Internet nous a donné la possibilité de, nous développer, de, de, de développer très rapidement des techniques informatiques, d'échanger des données, des informations, des services, mais Internet est aussi une toile qui nous permet d'échanger des opinions en tout en promouvant la liberté d'expression. Le moment est sans doute venu, je pense, de montrer que, outre ces grandes libertés, Internet est aussi une plateforme, une, une toile qui nous permet de protéger les valeurs euh, que, nous, que nous chérissons, euh, les règles dont, euh, que nous voulons voir euh, régir le monde est électronique. Nous voulons qu'Internet ne soit pas uniquement l'aire la, de jeu, le terrain de chasse des, des plus grandes entreprises, mais aussi des, des, des moyennes, des petites, et des citoyens, des consommateurs, dans un véritable jeu de libre concurrence. D'où aussi la nouvelle loi sur les, sur les données. Mais je pense que nous avons besoin aussi d'autres initiatives, comme l'initiative pour la protection des nouvelles technologies, l'initiative pour la protection euh, de la sécurité euh, pour la protection des données personnelles, euh, je pense que beaucoup, euh, je pense au RGPD, je pense que beaucoup de, beaucoup de gens et beaucoup d'entreprises comprennent que toutes saisissent toute la valeur et toute l'importance. De, de ces choses-là. Nous considérons que la protection des données euh, personnelles devrait être euh, une chose euh, protéger au, au quotidien. Alors il y a le RGPD, mais il y a aussi la mise euh, en place de normes euh, concernant l'e-privacy, la confidentialité euh, numérique. Google, euh, Google euh, il travaille avec une nouvelle euh, politique de gestion des témoins, euh, des cookies, comme on dit en anglais, des témoins euh, en français. Euh, donc ça demande une coopération avec divers agents euh, législatifs. Il s'agit de pouvoir utiliser toute la. tirer les fruits euh, de la cartographie moderne de manière à, à améliorer la, la sécurité des usagers d'Internet. Les usagers d'Internet doivent pouvoir utiliser euh, sans avoir peur les outils techniques. Vous savez, il y a, il y a des millions d'usagers, de, Google a des millions et des millions d'usagers. Euh, il est important que ces usagers puissent être sûrs que. Leurs données sont en sécurité. Il y a, euh, il y a pléthore de, de, de services, des, des plateformes comme YouTube, par exemple, pour citer une des plus connues, mais vous savez qu'en un clic sur YouTube, on est en mesure d'obtenir un, un nombre impressionnant d'informations sur, sur un utilisateur. Sur un utilisateur donné, on va savoir en un clic ce qu'il a, qu a regardé, donc ce qui l'intéresse. Euh, sur Google, on Google, nous par chance, nous rappelle qu'il faut qu'il faut avoir divers mots de passe selon les euh, ne pas utiliser le même mot de passe pour toutes les plateformes qu'il faut changer de temps en temps de mot de passe qu'il faut que le mot de passe soit euh, assez compliqué euh, donc nous, nous croyons profondément que ce qui est important, c'est l'éducation. Et chez Google, nous faisons beaucoup pour aller en ce sens. Nous sommes très actifs, nous contribuons à cela. Nos sociétés, euh, qui, ont toujours, euh, euh, qui se sont toujours battues pour la liberté d'expression, se battent maintenant aussi pour la sécurité euh, à travers des initiatives basées sur l'éducation. Il s'agit d'activités menées aux états unis euh, Un nouveau décret est apparu. Il s'agit ici notamment de la loi concernant la communication sur Internet et concrètement le paragraphe 230, l'alinéa 230, les questions d'autres euh, solutions comme les solutions brésiliennes et ce sera tout de mon côté pour l'instant. Je, je vous rends la parole, monsieur le modérateur. Oui, vous avez parlé d'ADN. De, de, de, <rire> Vous dites, en gros, que dans notre, dans notre circuit sanguin, euh, enfin, on a dans le sang. Vous me disez, en, gros, en que la sécurité des données, on l'a dans le sang. Eh bien, il faut pondérer les choses, effectivement, parce qu'on a toujours besoin de liberté de sécurité. Alors, il y a beaucoup de, beaucoup de métaphores de ce type-là. On a ça dans le sang, on a ça dans la peau, ça fait partie de notre ADN, etc., etc. Tout ça, ça dit exactement la même chose. Et c'est très fort. Euh, il a été question aussi de, du Parlement européen. notre collègue finnoise en parlait. Mais vous, vous parliez de, du, du, du besoin d'interopérabilité, si je vous permets de résumer les choses vraiment de manière très rapide. Mais euh, le, le message qui apparaît ici euh, en filigrane, c'est qu'ici et là, on essaie d'être sûr de la manière dont vont se développer plus avant les textes de loi. On dit tous que le plus important, c'est la prévisibilité de la loi. C'est toujours important pour, pour les entreprises. Puisqu'on a des, des données, disons qu'on les a, elles sont là, elles sont sur la table, il y a une dynamique concernant... Euh, l'interopérabilité, la standardisation, la normalisation. Nous parlons de, de sûreté, de sécurité par rapport aux solutions. On parle aussi paradis fiscaux. Mais dans ce cas, les paradis, pour ce qui est de la sécurité, de la, de la sécurité Internet, il y a une initiative euh, qui a cours en, en Suisse. Et c'est numérique, justement. Et je voudrais qu'on qu en parle. Alors, parlons de la manière dont nous protégeons le contenu. Nous avons parlé un peu de données, je voudrais maintenant que nous parlions contenu. Alors, la question que je vais, que je vais poser, je vais la poser à M. Anton Gorenkin, euh, Gorielkin, qui est député russe, député à la Douma. Je voudrais aussi donner la parole à Madame Nihad Dat, qui est directrice à Digital Rights. Monsieur le député, je voudrais commencer par vous demander quelle est votre expérience en tant que député à la Fédération de Russie à la Douma. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur la gestion des contenus numériques That, uh, Mr. Is Mesdames, Mesdemoiselles Messieurs, Russian, uh, uh, je suis membre du, du, du Mag uh, uh, du Conseil de surveillance played, de, de MAG. So monsieur Gorielkin, hélas, uh, uh, est, uh, right est, now, est il travaille say, maintenant, uh, il, est, il est justement au Parlement russe, il est à la Douma, sure. il est en train de pré présenter un projet de loi, donc uh, peut être qu'on réussira à le connecter, mais pour, pour être clair, je ne suis pas the Monsieur, monsieur Gorielkin. Bien sûr, d'accord. Internet nous donne beaucoup de possibilités. Internet nous donne le don d'ubiquité, mais ubiquité ne fait pas... Euh, pouvoir être partout, c'est une chose, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Or, M. Gorelkin est en train de travailler un projet de voie. Ouais, c'est exact. Passons donc à l'intervenant suivante. Euh, monsieur, et non pas euh, Madame, Monsieur Nigrat Madame, Madame Nigrat pardon. Vous êtes particulièrement expérimenté et vous connaissez le contexte euh, indien Non, pas indien. pas indien. Moi, je suis du Pakistan et pas d'Inde. Euh, mais je vais vous présenter notre point de vue. Excusez-moi, j'ai fait l'erreur diplomatique la plus lourde que je puisse faire euh, en plein sommet de l'IGF. Non, non, ne vous inquiétez pas. Ne vous, inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de conséquences. Euh, moi Je voudrais simplement... Euh, je, je, je vous remercie du fond du cœur et voudrais vous, vous, vous mettre à l'aise. Je ne me vexe pas. Euh, vous savez, moi, pendant, pendant mes études, en, réalisé, en réalité, j'étais spécialisé euh, dans les... C'est droit numérique, justement. Gestion Internet, gouvernance Internet. C'est en 2009 que j'ai reçu mon diplôme par rapport à la, rapport à la gestion, justement, gouvernance Internet. J'ai achevé mes études en 2009. Au Pakistan, euh, et donc j'ai toujours suivi de près ce que vous faites, et, euh, et je, vous, je vous remercie pour tous les travaux que vous avez euh, que vous avez réalisés. Alors pour ce qui est de la réglementation Internet, je voudrais qu'on parle un peu de pays en développement. Alors on appelle ça le Sud, mais bon, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. On va dire les pays en développement, même s'il a encore ce une simplification. Pour ce qui est de la réglementation Internet. Des textes de loi, les textes de loi ont souvent la, sont souvent, euh, impliquent souvent de la modération de contenu. Euh, on a le, des règles autour des, des, des, des big tech. Beaucoup de choses se passent au Pakistan, en Inde aussi, euh, en Asie d'une manière générale, en Asie du Sud-Est notamment. Et c'est la course, c'est une compétition. On a l'impression que chacun essaye d'être encore plus strict au niveau des réglementations que les pays voisins. Et euh, je ne sais pas si c'est la bonne voie, très franchement. Je ne sais pas si on devrait euh, suivre la voie de la, de la, du mieux-disant ou du ou du plus strict-disant en matière de réglementation. Ne soyons pas trop rigoristes. Euh, allons plutôt vers de l'autoréglementation. Euh, sur Internet, euh, de l'autodiscipline. Les, les approches ne sont pas les mêmes hein, d'un pays à l'autre. Il, il y a du benchmarking et c'est très bien. Il y a de l'émulation. Euh, il y a des pas qui sont faits euh, pour... Euh, on a suivi, vous savez, en Asie, ce qui s'est passé en, en Union européenne. On sait ce que c'est que le RGPD. Donc, on essaie de copier un petit peu ce qui est positif en la, en la matière. Et en réalité, on se rend compte que tout cela devient prend de plus en plus d'importance dans le contexte de certains cas de, de, de discours de haine ou de mise en, mise en vitrine d'actes de violence, de violence envers les femmes, même parfois. Euh, D'un autre côté, il faut se souvenir, il faut, il faut savoir qu'il y a des, des textes de loi qui sont mal écrits. Quand ils sont mal écrits, c'est qu'ils ont, ont été mal pensés en général. Donc, les textes de loi qui doivent contrôler ou limiter euh, la diffusion euh, de fausses informations ou la cybercriminalité doivent être bien pensées, mûrement réfléchies et bien euh, rédigées. Donc, en ce qui concerne ces réglementations, il devrait il doit se concentrer sur cette tendance qui apparaissent. Il devrait aussi répondre aux besoins des autres parties intéressées dans la région. Donc, nous voyons aussi y a une division entre les pays du nord et du sud. Dans les pays du nord, nous avons affaire à à des réglementations plus euh, rigoristiques, et au Sud, euh, ces réglementations ne sont pas si rigoristiques, donc nous avons une, une, des différences. Euh, il faudrait se pencher là-dessus, là comment harmoniser tout ça. Donc euh, cette séparation entre le, sud, le Nord et le Sud, il faut l'éliminer il en on sera la, la réglementation, mais l'autoréglementation aussi, parce que dans certains pays, il n'y a pas cette volonté politique de, euh, de réglementer l'activité des, des, des organismes privés tels les sociétés technologiques. Nous devions donc trouver un équilibre. Merci beaucoup pour ces remarques. Nous sommes heureux que vous euh, suiviez euh, ce que nous faisons, et je suis euh, content de voir que, pendant vos études, vous avez, euh, que vous avez euh, étudié ce que nous faisions. Vous avez très certainement réussi tous vos examens. Merci beaucoup de votre... Euh, euh, vous avez parlé des changements en ce qui concerne la réglementation. Les acteurs de l'administration publique se concentrent sur ces questions. Vous avez aussi dit combien les décideurs dans différentes régions, dans différentes contrées du monde, comment ils voient ces questions-là. Et c'est une voie très intéressante. Je vous rappelle euh, la nécessité de trouver un équilibre. Et je pense que ça s'inscrit dans les sujets euh, euh, dans, dans ce qui a eu lieu pendant la session ce matin, nous avons parlé de contenu dans notre bloc thématique. Euh, alors comment gérer euh, les, le contenu sur Internet? J'ouvre ici le micro pour vous. Il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui voudrait prendre... Euh, mais je m'adresse aussi à mes panélistes. Vin Dictat, peut-être, euh, voudrait, euh, voudrait euh, Donc, prendre yeah, la parole en ce qui concerne les données. Oui, merci beaucoup. Euh, merci de me, donner la, de me permettre de prendre la parole. C'est important ce qui a été dit parce que parfois la réglementation ne répond pas, enfin, ne remplissent pas leur fonction euh, qui, qui était, qui était à, au début une intention. Euh, en même temps, euh, du point de vue de, de, des affaires, une euh, augmentation créante et bienvenue, parce que dans telles conditions, les, euh, les, les entreprises peuvent euh, agir à doigts égaux. C'est une question assez complexe, euh, surtout euh, à grande échelle. Donc, euh, je souligner ici que nous tout comme euh, d'autres euh, entreprises, nous allons vers la direction d'utiliser de, de ces méthodes plus euh, automatiques de transformation et de reconnaissance de contenu. Et évidemment, euh, l'intelligence artificielle, l'apprentissage des, des, des machines, c'est des tendances euh, bien visibles et ce sont de bons outils que, dont nous pouvons, que nous pouvons utiliser. Mais malheureusement, ils ne sont pas euh, parfaits en ce qui concerne l'amélioration de leur euh, l'échelle de leur activité. J'espère que les décideurs, les législateurs qui créent les réglementations remarqueront cette tendance et aussi les problèmes qui sont liés à la gestion des contenus. C'est un problème très sérieux et je pense que c'est aussi un processus dans le cadre duquel nous devons tous apprendre comment tout cela fonctionne. Nous devons parler et dire ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché de manière à mieux comprendre nous tous euh, comment approcher euh, les contenus et de manière plus commune, je dirais. Oui, vous avez mentionné l'échelle de, la, de, la, de, de certains processus de la croissance de l'échelle. C'est un sujet euh, très important. Je pense qu'il est particulièrement important de voir que ces informations viennent du représentant de, de la euh, de, de Google qui en vérité euh, gère un énorme volume de données. Nous devons donc savoir comment euh, comment, euh, euh, comment introduire comment mettre en œuvre des solutions automatiques aussi. Merci. nous passons à l'intervenant suivante très rapidement. Nous allons passer. Euh, à euh, des explications sur l'intelligence artificielle. Donc nous avons des questions intéressantes de la part de nos, euh, de nos auditeurs, mais et nous allons les présenter. Mais d'abord, Jutta j'aimerais qu'elle dise quelque chose au sujet de l'intelligence artificielle et des droits des enfants. Elle va se référer à cela, à cette question si importante. Merci. merci. Je vous en prie. Oui, merci. Euh, Bonjour à tous. Merci de m'avoir octroyé la parole. Je ne suis pas sûr en caractère de qui dois-je dois parler ici. Comme représentant de l'UNESCO, dois-je me référer à cette question qui est maintenant l'objet de nos discussions, à savoir euh, l'intelligence artificielle et les questions des droits des enfants. D'accord, si on veut que ça, ça se fasse comme ça, ce soit de la sorte, je, je, je, je m'en tiendrai euh, au sujet auquel nous parlons. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, nous devons parler de cette intelligence artificielle et nous en parlons. Nous parlons de cette euh, intelligence artificielle dans le contexte de, de contenu, mais aussi des données. Les mécanismes d'intelligence de, sont des mécanismes qui sont utilisés par de grandes sociétés, par les gouvernements pour filtrer les contenus. Ce sont seulement des données qui sont uh, qui sont filtrées par les mécanismes d'intelligence artificielle. On ne peut pas faire une mã, un départ ontologique sur ce que sont les données, qu'est-ce qu'est le contenu. Mais je pense que nous devrions plutôt euh, approcher ces questions de manière un peu différente, de manière plus précise. Nous devrions peut être euh, réfléchir sur euh, savoir comment ces questions sont résolues euh, en Europe ou ailleurs, mais si nous voulons euh, vraiment euh, relier les deux, les deux choses, nous devons euh, euh, nous mettre d'accord sur les définitions et réfléchir sur ce qui diffère fait les, les données de, les, don les données de, du contenu. Évidemment, je ne veux pas parler de ce document sur les principes éthiques, éthiques dans le dans les mécanismes de l'intelligence artificielle c'est été mentionné, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est dans ce contexte, euh, les expériences euh, concernant ce qui se passe dans un système plus large de, de la réglementation sont plus importantes. Pendant les euh, réunions telles ce, ce sommet, les discussions concernant l'Internet concernent justement très souvent l'intelligence artificielle. Nous parlons très souvent de euh, savoir comment, euh, par des mécanismes de gestion, nous pourrions euh, de manière plus euh, juste et meilleure euh, utiliser les technologies modernes telles l'intelligence artificielle. Souvenons-nous que ce sont des technologies très complexes qui s'inscrivent et qui sont... Euh, une euh, partie inextricable de, de, de, de tout l'espace numérique. Je me souviens de, de tous les discussions, toutes les discussions euh, pendant ces, les sommets IGF, la différence entre l'intelligence et l'Internet. Mais on ne peut pas le faire sans parler l'un l'autre. Ces deux sujets euh, s'articulent de très près. J'entends ici un écho, ce qui me rend l'expression euh, difficile. We've lost you. Bien, tu as euh, apparemment euh, dérangé ton micro, serait-ce le cas <coughs> Sorry for I'm sure will Nous sommes désolés pour ces uh, problèmes techniques. Nous espérons que nos techniciens uh, seront les résoudre uh, so so uh, oh, ce. De Yuta qui va nous parler de l'intelligence artificielle et des questions liées, liées avec les droits des enfants. Merci si vous vous bien. beaucoup euh, de m'avoir euh, octroyé la parole. Je pense que j'aimerais demander euh, que nous nous référions tous à des directives qui concernent l'intelligence artificielle qui ont été créées par l'agence un, UNICEF. Euh, la version 2.0 de ces guidelines a été publiée et je suis en contact avec les parties intéressées. Euh, il y a des études qui sont menées sur l'influence de l'intelligence artificielle sur les enfants. Maintenant, nous avons, nous avons affaire à une situation où de nombreux gens utilisent les, les services des, des, euh, basés sur l'intelligence artificielle sans qu'ils soient conscients de ce fait. Et donc l'intelligence artificielle est maintenant un élément de notre vie quotidienne et même les enfants ont faire avec. Ils utilisent des services euh, qui utilisent les mécanismes d'intelligence artificielle sans le savoir. Donc maintenant, euh, nous, euh, nous, il n'y a pas d'études sur euh, euh, la manière dont les algorithmes influent sur le développement émotionnel ou psychique des enfants, surtout à une étape précoce de leur développement. Évidemment, l'UNICEF a créé certaines propositions de directives qui englobent des, qui empruntent des recommandations de titres différents. Je vais juste souligner quelques-uns, éviter la discrimination et aussi un accès juste à l'espace numérique. La transparence euh, est aussi très importante et la possibilité de, euh, de, euh, de contrôler ceux qui utilisent les mécanismes d'intelligence artificielle, c'est les adultes qui sont euh, responsables et ils doivent être conscients du fait que l'intelligence artificielle peut avoir une influence sur le développement des enfants. Je J'aimerais aussi souligner que les recommandations euh, comprennent euh, un appel à ce que les fournisseurs de ce type de services soient conscients du fait que ce qu'ils font a une influence sur le développement des enfants. Et hier, il y a eu une réunion dans laquelle a participé l'un des commissaires de l'Union européenne et en vérité, il y a eu des voix qui ont été entendues comme quoi l'Internet peut devenir maintenant non seulement un endroit où les enfants apprennent, c'est pas seulement une bibliothèque, mais ça peut devenir aussi un, euh, un terrain de jeu. Donc Internet a une grande influence sur, les, sur beaucoup de domaines de notre vie et nous devons réfléchir euh, de savoir comment ces mécanismes sont utilisés. Merci, Duterte, euh, d'avoir introduit cet élément intergénérationnel, a souligné la, la question de l'influence sur les enfants et je pense que nous devrions aussi parler euh, de cela dans... Termes plus large. Nous, nous avons tous une influence sur euh, notre monde, comment il se situent, comment il se forme, mais ce monde sera le, le monde de nos enfants. Donc, il est très important d'utiliser et de prendre en compte dans nos décisions cet élément des, des générations à venir. Maintenant, j'aimerais me référer à ce qui a été dit par vint et à ce que mentionné Caroline. Et après, je demanderai à nos panélistes de bien vouloir euh, résumer ces... C'est euh, énoncé à nous. J'aimerais souligner ici avant tout le fait que l'éthique est très importante, mais ça ne concerne pas uniquement l'intelligence artificielle percée en soi, parce que c'est une dimension plus large, c'est une dimension qui concerne le, euh, la programmation dans le sens de logiciel. Ça ne marche pas toujours comme ça a été planifié par son créateur. Donc, nous devons donc, faire la même chose sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine. Nous devons être conscients du fait que dans le fonctionnement de tel programme, on, il faut toujours prendre en compte les questions éthiques et ces questions éthiques ne concernent pas seulement l'intelligence mais l'apprentissage des, des machines. Donc, j'ai très peur que euh, des erreurs dans la, dans la programmation peuvent faire que cette, ce programme va être utilisé à des fins illicites, par exemple par les pirates, les hackers qui vont euh, faire de, de l'activité la, criminelle sur Internet. Donc je pense que les, créations, euh, les créateurs de, de, de software ont une responsabilité éthique d'assurer que les mécanismes de, tels que l'intelligence artificielle et les autres ne seront pas utilisés à des fins illicites. Et évidemment, c'est une question très complexe euh, des erreurs, il peut y en, toujours y en avoir. Nous devons euh, faire en sorte à ce qu'il y en ait le moins possible que nous puissions euh, euh, affronter les consciences de ce problème. Essayons aussi de répondre à la question de savoir comment on pourrait être sûr que les données programmées sont, sont en sécurité. Et là, je pense qu'effectivement, on pourrait avoir une solution avec les mises à jour de, de logiciels. Merci beaucoup. Merci. Euh, Car, je suis content que Carolina ait attiré notre attention sur cet aspect euh, important lui aussi. Oui, non, mais ce sont des, des sujets, effectivement, euh, des enjeux euh, très, très, très importants qui suscitent parfois quelques craintes de mon côté parce que nous, nos ressources sont tout de même limitées pour ce qui est de la création de, de solutions juridiques. Euh, il, y a, il y a eu un problème de blockchain à un moment, euh, il, y a quelques, il y a quelques années, et puis maintenant il y a l'IA qui est le, la, le, le, le sujet de l'IA qui est sur la table et qui est même très à la mode. Euh, mais les nouveaux cadres de l'Union européenne, euh, au niveau conceptuel, ça me paraît très intéressant. Je pense que ça confine à la, à la révolution, en fait. Pour ce qui est de la création de solutions juridiques euh, autour de, euh, de l'IA et, et l'éthique est un élément particulièrement important. Puis-je donc euh, donner la, rôle, la parole à Madame euh, Mia, euh, Madame. Euh, oui, merci beaucoup, Madame Mia Petra Kumpula Natri. Oui, merci. Je, je m'occupe justement d'IA euh, au sein du, du, du Parlement avec des collègues qui eux sont plutôt sur la sur la création. Et, euh, et je pense que de nouvelles solutions effectivement vont être mises au point, de nouveaux de nouveaux outils juridiques. Nous sommes euh, euh, nous participons à la Commission qui crée justement de nouveaux outils juridiques autour de l'IA. Je, je, bon, je suis président d'ailleurs de la Commission aux affaires concernant l'intelligence artificielle. C'est une sous-commission, en fait. Euh, et oui, il serait bon de réfléchir à la, à la question de savoir euh, à quelle étape on en est pour ce qui est du développement de, de l'IA. Est-ce qu'il s'agit juste de, de machines qui apprennent euh, Non, en fait, on a accès maintenant à divers, divers outils juridiques. Et, euh, et la question de la gestion, euh, la gestion des émotions, même, et de la confiance euh, de, nos, euh, de nos citoyens. Alors la confiance, vous savez, euh, ça peut être, on peut avoir, ça peut être un, un, un bien assez rare, trop rare. On n'a pas cette confiance envers les, les vaccins, par exemple, et ça, c'est un gros problème. Il est toujours plus facile, vous savez, de dire que de faire, et ça, ça concerne aussi la création d'outils juridiques. Euh, autour de l'IA entre autres on peut être tenté parfois de dire oh, l'IA c'est un jouet est-ce que c'est est -ce est sûr ou pas bon, est-ce euh, qu'il est est-ce est qu est... est que est-ce qu'on est est-ce qu'on est... est qu peut parler de sécurité pour ce qui est des processus médicaux IA etc pour ce qui est des voitures autonomes c'est des choses qui sont automatisés et qui euh, sont ancrés dans, dans l'IA. Vous savez, moi je suis très content. Euh, L'UE, euh, effectivement, s'en occupe de plus en plus profondément. L'éthique euh, pour ce qui est de l'intelligence la, de la, artificielle, mais vous savez, l'éthique, c'est juste un aspect. Il y, a, il y a aussi des aspects beaucoup plus pratiques, des enjeux plus pratiques qui concernent les euh, produits qui sont disponibles sur le marché. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention, tout ça nous montre qu en fait ça implique ce que disait Vint quand Vint parlait d'éthique et de responsabilité par rapport à nos aux, aux activités de, des entreprises créatrices de logiciels. Désolé, là on a eu quelques problèmes techniques au niveau du son. Enfin, il me semble qu'il faut euh, qu'on essaie d'utiliser euh, qu'on essaie de créer des, des, euh, des standards éthiques et pas seulement dans le contexte de l'intelligence euh, artificielle, d'une manière générale dans le, dans le contexte des, des plateformes internet. Vous avez posé une question au début, euh, qui était un qui, qui, qui faisait qui se faisait l'écho de sujets qui ont été évoqués par diverses euh, communautés religieuses. Qui est-ce qu'on peut comment, euh, contacter si on a des problèmes justement liés à l'IAVID pour, Pourriez-vous nous donner un numéro de téléphone Moi, je vois que les questions sont posées par Amir Mokabari. Oui, oui, oui il y a une question. Il y a une question, elle a été posée. Elle a été posée dans la messagerie. Mais on va peut-être commencer par répondre à la première et ensuite on verra la suite. D'accord, moi je vais essayer de répondre à la question de, euh, je, de euh, monsieur ou madame Ocaberry. Effectivement, des, des cas de criminalité, des, des délits ou des crimes peuvent avoir lieu en ligne ou hors ligne. Internet peut parfois être le, la scène de divers, euh, de divers euh, agissements euh, condamnables. Je crois que les problèmes techniques ne nous... Oui, le, le micro a été euh, désolé. Je vous, je vous demanderai de ne... Euh, la, la, cabine, la cabine arabe doit euh, couper le micro. Antonio Guterres, euh, secrétaire général de l'ONU, nous a demandé de plus coopérer, de coopérer plus largement dans le contexte numérique. Euh, en parlant justement de l'initiative de coopération numérique, je crois que cette nouvelle initiative pourrait constituer une excellente plateforme servant tant à créer de la confiance à rendre la coopération entre les, euh, les forces de l'ordre, ou euh, plutôt les parquets, euh, plus étroite encore. Euh, les deux, d'ailleurs, parquet et, et forces de l'ordre, Interpol, etc. Il s'agit de poser des questions sur la, et de répondre aux questions sur la manière dont on pourrait assurer plus de sécurité pour les données et pour les usagers. Euh, parce qu'il y a des, des données qui peuvent être considérées comme précieuses euh, lors des, des, des procès, par exemple. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vite, pour ces informations. Je sais que Google, dans le contexte de la, de la sécurité des données, euh, fait un très bon travail. Euh, entre autres pour ce qui est de, des solutions simples dont on, peut, dont on peut, dont peut se servir un usager. Essayons, pour ce qui est des solutions, de mentionner la complexité des systèmes d'intelligence artificielle et n'oublions pas que le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel justement à ce sujet. Il voulait que, demander à ce que la complexité ne nous force pas à, à perdre à perdre un peu le degré de simplicité qui serait souhaitable, car il y a quand même un certain degré de simplicité qui est souhaitable. Il est assez rare que je change d'opérateur. Et ça concerne vraiment des services divers et variés. J'ai parlé avec des voisins, des amis des diverses normes pour ce qui est de la téléphonie. Mes amis sont pareils. Une fois qu'on est, qu est habitué à un fournisseur, on n'a pas envie de changer. Euh, c'est comme ça. Et puis vous savez, c'est comme, comme si on, quand on a des amis qui, sont, qui nous sont chers, qui sont sur WhatsApp, on n'a pas envie de, de, de changer. C'est un peu pareil avec la télé. Et, enfin, voilà. Avant de passer à, à la suite des, des commentaires, je voudrais que l'on réfléchisse ensemble. À, aux conclusions que l'on pourrait tirer de cette session, et des messages qui pourraient être envoyés avant que nous nous disions au revoir dans ce contexte, je voudrais que nous passions, que nous jetions un œil à ah, la messagerie, oui, parce que je crois qu'il y a des questions assez pertinentes. Là, Il y en a une, par exemple, qui nous vient de Madagascar, tout droit de Madagascar. Il y a un collègue qui nous, nous pose une question sur la protection des données personnelles euh, nous, nous demandant comment euh, se protéger des pirates. Une question donc malgache. Comment se protéger des pirates? Ursula peut-être. Ursula peut-être voudrait. Il y a aussi Ursula qui voudrait savoir euh, quels sont les systèmes créés euh, visant à. Euh, au programme 2030, PIB, il y a un lien aussi vers un euh, des documents. Merci Ursula. Il y a aussi un nouveau lien, un nouveau lien concernant des consignes euh, de l'UNICEF. Oh, C'est donc euh, la question de la sécurisation, de la protection plutôt des, des enfants. Thomas aussi nous écrit sur la messagerie, il nous dit qu'il y, y a un problème avec euh, l'interprétation en ligne. Il n'arrive pas à changer de langue visiblement. Euh, alors, est-ce que c'est juste le cas de Thomas ou est-ce qu'il y a d'autres utilisateurs qui ont des problèmes Je ne sais pas. Je vais juste dire une chose, c'est que nos collègues de l'équipe technique font de leur mieux, en tout cas. Je pense que s'il y a un problème qui concerne tout le monde, ils vont le régler. Et si c'est juste le problème de Thomas, ils vont, ils vont le contacter. J'ai pas l'impression. Ramon écrit que... Qu'est-ce qu'il écrit Qu'on peut continuer, c'est ça oui, et puis euh, je vois que qu il y a une question. Ik Canchin, vous avez une question Oui, oui, allez-y. C'est une. Je, je vais y aller. C'est une question vraiment d'ordre général. Euh, je ne vous demanderai même pas de, de, de commenter directement ma question. Euh, pour moi, c'est vraiment... C'est pour faire réfléchir, en fait. Moi, je suis d'accord, en tout cas, pour une chose, c'est qu'il est très important de mettre au point des standards globaux, des standards mondiaux, et de coopérer euh, au niveau mondial. Les choses évoluent. Je vois traités, euh, accords au niveau régional, au niveau de l'Union européenne, mais aussi dans le cadre euh, du G7. Euh, il y a divers forums qui se penchent un peu sur les mêmes questions, sur les mêmes, sur les mêmes aspects. Il serait bon, je pense, de po se poser la question de, de savoir où, euh, où sont les conséquences, où, où se trouve le pouvoir central, qui est au cœur, qui est aux commandes, qui est au volant. Euh, merci. Vint voudrait aussi prendre la parole pour répondre visiblement. Vint Nous essayons évidemment de suivre les pays des, des, des travaux réalisés par les autres institutions. À de nombreuses reprises, nous avons demandé à, à ce que soient partagés euh, les rapports. Euh, mais vous avez raison. Au fond, euh, il y a tout un ensemble de, de groupes qui travaillent un peu sur les mêmes problèmes. Au bout du compte, je pense que c'est dans la pratique que nous allons pouvoir euh, vérifier au mieux ce qu'il en est. Euh, c'est en fait euh, sur, le, sur le champ de bataille qu'on euh, qu contrôlera ce, ce qu'il en est. Oui, alors pour ce qui est de la cybercriminalité, euh, je crois que c'est euh, oui, le, le quotidien il y, a, il y a quelques années. Mais ça n'a rien à voir en fait avec ce qui, ce qui se passe maintenant euh, à l'heure qu'il est. N'oublions pas les, les discussions de Dubaï, de Melbourne en 1998. C'est à l'époque, en effet, que nous avions euh, pris des, des décisions ensemble concernant la, la cybercriminalité. N'oublions pas ce qui s'est passé au moment de, du début de la pandémie. Euh, la communication via Zoom, maintenant, c'est devenu... Euh, c'est devenu la norme, pratiquement. Et les données concernant la santé euh, des citoyens, c'est des choses qui, qui circulent via Internet. On en avait parlé à Genève, on avait parlé de, du rythme euh, auquel les choses euh, allaient déjà. On a une question de, qui nous vient de, de Bangladesh, parce qu'il y a une plateforme de, de conférence là-bas. Nous allons pouvoir, je pense, répondre à la question... C'est une question posée oralement. Oui, oui, oui, oui, oui. Nous sommes connectés à distance. Ce n'est pas une question, question par messagerie. Nous sommes connectés. Pouvez-vous ré ré répéter votre question dans ce cas, parce que nous n'avons pas bien entendu La question euh, est la suivante. De quelle manière l'IA pourrait euh, contribuer à euh, développer euh, les zones rurales des pays en développement ah, Voilà une bonne question. Euh, je vais, je crois, donner la parole à, région, à Nigat, Nigat Dam peut-être, qui représente... Euh qui représente l'Asie, euh, voudriez-vous répondre Ou alors, avant, vous savez, ce qu'on va faire, euh, c'est que je vais attirer votre attention sur une chose. Euh, regardez avec quelle force le quotidien que sont devenus les, les, les, les réunions hybrides. Vous voyez, il y a des gens qui sont à Katowice. Et... Et qui ne peuvent pas poser de questions parce que c'est les gens qui sont en ligne qui peuvent poser des questions. Euh, c'est nouveau, ça. Alors, la question est la suivante de quelle manière pouvons-nous faire en sorte d'assurer les, euh, euh, les droits égaux de ceux qui sont en ligne et ceux qui sont euh, hybrides C'est donc une question de Vittorio et ensuite je demanderai une réponse de la, euh, de, de la part du collègue du Havre de. Bangladesh, au micro ou euh, via euh, ordinateur, ouvert. je parlerai au micro qui est euh, qui incorporé euh, à l'ordinateur, malheureusement. Je, donc ma, con, ma question concernait l'interopérabilité dont on a euh, tant parlé ici. Je suis très heureux de voir que dans le monde entier, enfin, surtout en Europe, dans l'Union européenne, euh, il y a de plus en plus de, de réglementations concernant les standards d'interopérabilité. Euh, le problème auquel, euh, que, que nous devons résoudre est le fait que certains gouvernements et euh, les grands euh, groupes Big Tech essayent euh, de contourner ces, ces réglementations et faire tout pour se protéger contre euh, l'influence négative de cette réglementation sur leur travail quotidien. Et c'est dans ce contexte qu'il faudrait euh, voir euh, l'intégration des services l'interopérabilité. Si quelqu'un veut prendre la parole dans ce, euh, dans ce domaine, ça serait excellent. Oui, c'est une question très importante et je crois que Vint uh, uh, sera en uh, uh, position. Uh, Quand uh, tu entends, ce type Bangladesh de question, well, we uh, est-ce que tu entends de ton collègue uh, de Bangladesh, uh, par exemple, qu'il y a un problème d'accès à Internet yeah, Comment faire to... avec Il y a de il y a date de réponse. Moi aussi j'aimerais m'exprimer au sujet des principes éthiques et comment dans le contexte de l'IA nous pouvons surveiller et respecter ces règles éthiques. On ne fait pas assez à mon avis de réfléchir sur comment ces grands géants technologiques vont respecter ces principes éthiques. Est-ce que nous sommes en état d'assurer euh, l'hétérogénéité ou euh, l'égalité Parce quand on est dans la, dans la Silicon Valley, on a une autre vision de l'IA, l'éthique de l'IA, qu'une qu pakistanaise ou une femme qui travaille euh, au continent Bangladesh. Est-ce que nous avons le même accès aux possibilités Est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer là-dessus sur euh, cette diversité et, et la création de solutions bonnes euh, pour toutes les parties intéressées. Vous avez parlé de l'égalité euh, dans le contexte de l'accès à, à la réunion. Chez nous au Pakistan, en Inde, en Bangladesh, nous avons affaire à une marginalisation très forte des femmes. Il faut aussi voir de près les problèmes qui sont liés euh, au manque de possibilités euh, d'accès à Internet pour des questions linguistiques. Un autre problème est euh, les femmes sont euh, soumises euh, à langage de la haine et euh, au danger de persécution, y compris le viol. Et c'est le quotidien de certaines communautés dans ma partie du monde. Je ne suis pas sûr de la situation de quoi la situation à Bangladesh, et du point de vue d'une Pakistanaise, je peux dire que nous essayons euh, de bâtir une, un espace, une perspective dans laquelle nous ne pouvons pas parler des questions euh, à l'éthique de l'IA. Euh, je suis présente ici en Pologne au sommet. Euh, numérique, mais je ne considère pas avoir la possibilité de parler de tous les sujets qui nous intéressent. Par exemple, les, les, les, le, le manque d'égalité quant à l'accès euh, au contenu, le manque d'accès à Internet, la censure sur Internet. Ce sont des sujets qui m'intéressent énormément. Euh, le fait de parler ici euh, à Katowice ne va pas résoudre la chose. Nous devons essayer euh, de voir ces questions euh, de plus près ou d'une manière plus large, je dirais. Il y a beaucoup de travail devant nous. Et souvent, nous ne sommes pas en état de, de percer avec nos, nos continents. ou en arrive à un moment où nous sommes vraiment en état de d'assurer l'accès le, le, à Internet et des contenus numériques dans tous les pays, y compris les pays en cours de développement. Excellente remarque. Et euh, en fait, c'est la quintessence euh, de ce débats, euh, y compris ceux qui concerne l'intelligence artificielle et l'éthique. C'est aussi un débat qui a lieu au Vatican. En vérité, ces questions au Vatican sont abordées depuis de longues années les questions relatives à l'accès, mais aussi euh, à la violence envers les femmes. Et je pense qu'il faut vraiment ici se pencher sur... Euh, se pencher et regarder ça de plus près. Merci d'avoir mentionné cette chose. Je pense qu'il y a un sujet récurrent ici, le standards, aussi bien chez toi que chez Vittorio. Et ces standards sont extrêmement importantes. pensez vous que les standards, les normes peuvent nous aider dans la promotion et dans l'assurance de l'interopérabilité Uh, Est-ce que nous permettons de mieux euh, se, euh, affronter les questions de, de l'intelligence artificielle? Parce qu'évidemment, il y a des réglementations euh, qui peuvent être votées, qui peuvent entrer en vie, mais tout ne peut pas être euh, réglementé, parce que tout change en continu. Donc nous devions avoir peut-être des standards qui nous qui permettrait de résoudre ces, euh, ces ces questions. questions de Pourrais-je de demander un commentaire de la part d'un de, de, de, par de nos intervenants, un commentaire par rapport à ce, ce que Victoria a dit de et de lui qui a mentionné. Il a dit comment passer de, de la parole, des slogans, à, euh, à une vraie interopérabilité. Quelle est la position du gouvernement? Quelle est la position des, so des sociétés technologiques? Comment approcher le sujet? Caroline, toi, tu n'as pas encore beaucoup parlé. Tu avais excellemment parlé. Après, euh, c'était le silence. Peut-être tu voudrais, toi, euh, dire quelque chose aux questions de. Euh, des standards et de liens. Après, ce sera le temps des autres. Oui, Victoria a mentionné quelque chose qui est très important. Je pense que c'est la quintessence de ce débat sur l'interopérabilité. Il y a de bonnes pratiques que nous pouvons développer. Mais nous devons nous souvenir qu'il y a aussi d'autres initiatives qui euh, marchent bien souvent quand il s'agit de la formation d'Internet et de, de tout ça comme espace interopérable. Alors, euh, il y a différentes solutions proposées par différentes organisations comme celle que représente l'INCERF, il y a d'excellents exemples pour prouver que ça peut bien marcher. Hier j'ai participé à la présentation d'un rapport qui concernait les facteurs qui conditionnent techniquement un bon fonctionnement de, de la toile. Je pense qu'Internet fonctionne bien, mais l'assurance de l'interopérabilité est très importante à Vittorio euh, aussi, donc, nous devons prendre en compte des, des questions différentes dont les questions infrastructurelles, donc aussi les questions de données euh, qui ont une influence sur euh, la manière dont sont utilisés les mécanismes d'intelligence artificielle. En ce qui concerne la gestion de l'interopérabilité, euh, c'est un grand défi puisque nous voulons assurer la sécurité nous tenons à ce que les systèmes de gestion de données euh, soient inter interopérables, compatibles au niveau de différentes plateformes. Mais souvenons-nous ici que nous parlons de, trans de transformation de données des utilisateurs. Donc nous devons être très prudent et en vérité à réfléchir comment approcher le sujet. Nous devons, assurer, nous devons adopter une, euh, une approche non seulement descendante mais aussi ascendante travailler travail sur le terrain avec les communautés locales, mais pas seulement des, dans les pays du Nord, euh, mais euh, avec les pays euh, en développement. Merci, euh, Carolina. Alors, voyons un peu le chat. Euh, Qu'est-ce qui se passe d'intéressant y a t il des questions au sujet de ce, de ce dont nous avons parlé ici. Et après, nous allons euh, aller en direction de la synthèse de notre discussion, Crise. Christian Chenou a posé une question sur euh, le rôle de l'ONU. L'ONU est un, un, une organisation qui regroupe beaucoup d'agences, chacune de ces agences euh, a un rôle à jouer. À présent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'espace numérique. Nous avons, entre autres, euh, des, euh, accès à des services médicaux, au commerce. Et nous, dans le cadre des de agences de l'ONU, nous, nous devons prendre une position. Et pendant des sommets, aussi pendant des, euh, pendant des sommets de type, tels que l'IGF. Il y a aussi une question concernant. L'approche euh, adoptée par le secrétaire général de l'ONU dans le contexte de ce, problème, euh, de ce programme proposé IGF+. C'est-à-dire quelles sont les perspectives en matière de ce programme. J'ai un commentaire de la part de Peter Kroll. D'accord avec Nigat qui a parlé des groupes euh, en situation particulièrement difficile. Beaucoup euh, de personnes sont d'accord avec Nigat. Nous avons eu aussi l'occasion d'entendre les opinions de Chris, qui a parlé de, de qui a dit quel qu pouvait être le rôle de, du, du sommeil IGF dans le contexte de cybersécurité, cybercriminalité, quelles sont les questions sur lesquelles nous devons nous pencher encore plus dans le cadre de nos débats. Caroline a aussi euh, référé euh, à des choses importantes, la protection des droits de, de, de l'homme, la protection de l'information. Euh, et y a il y a-t-il encore quelqu'un qui voudrait euh, faire un commentaire Nous avons à peine cinq minutes pour faire la synthèse. Je ne sais pas ce qui se passe dans la salle à Katowice. Nous avons des auditeurs ici qui sont toujours dans la salle et peut-être ils vont rester avec nous jusqu'à la fin. Je vois une question sur le chat pour Vint. C'est une question qui concerne des problèmes tels la criminalité sur Internet et les attaques cybernétiques. C'est un problème qu'on pourrait résoudre par la suite, en assurant une infrastructure technique appropriée, par exemple, euh, par safety by design, par exemple. Ceci euh, pourrait aider à lutter contre la criminalité. C'est un sujet important. Et dans quelques moments, je vais vous envoyer un lien à un rapport qu'on a publié récemment Concernant uh, la question, mm -hmm. dans la discussion, nous avons uh, parlé des technologies blockchain et nous devions répondre à la question uh, de savoir comment nous-mêmes les technologies mm -hmm. qui reposent sur uh, le principe de safety by design. Un de tels uh, exemples peut être l'activité de, uh, de, du côté noir d'Internet le dark web, le, le réseau mm. Ce sont des espaces où nous avons affaire à une activité criminelle. Nous devons donc veiller à la sécurité à l'étape de la conception de certaines solutions qui ensuite vont, euh, euh, vont euh, développer l'activité la, euh, numérique. Alors on va commencer par le représentant du Parlement européen. Peut-être peut peut aimeriez-vous euh, prendre euh, position up, et proposer des conclusions générales que, dont nous Thank nous souviendrons. You. Merci beaucoup, j'écoute avec une grande attention cette discussion, je pense que c'est un des meilleurs débats qui ait été tenu lors de cette édition de l'IGF. Je regrette de ne pas être sur place physiquement, je ne me souviens pas de, des noms de tous les participants, ou plutôt des noms de tous, tous ceux qui ont posé des questions ou qui ont émis des commentaires, mais j'aimerais beaucoup les en remercier notamment pour ce qui est de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour développer les zones rurales, pour ce qui est de la manière dont les agences, les programmes de l'ONU pourraient euh, permettre euh, de poursuivre dans les zones et, euh, nos buts tels que le, notre programme commun ou la feuille de route sur la coopération numérique. Beaucoup de phénomènes vertueux sont à l'œuvre et je, je ne peux que, que m'en réjouir. Euh, tout ce qui est solutions IA, ça peut nous aider à, à, à régler divers, <coughs> divers problèmes agricoles euh, impliqués par le changement climatique. Je pense que des organisations telles que, que l'ITU ou l'UNESCO ne peuvent que s'engager sur ce type de travaux. Merci beaucoup d'avoir souligné ces aspects. Pour ce qui est euh, de ce qu'a dit Victoria, c'est bien ensemble, bien, c'est quelque chose. Une chose que moi aussi j'ai voulu évoquer alors, dans, dans le cadre de mon intervention, j'ai essayé de le faire en tout cas, l'idée est de retenir que l'interopérabilité est clé et qu'il faut s'assurer euh, qu'elle qu existe cette interopérabilité. Je voudrais remercier beaucoup notre collègue du Pakistan pour avoir fait référence à, à ces aspects. C'est quelque chose, une chose un objectif qu'on n'atteint pas toujours grâce à la réglementation. C'est quelque chose qui doit venir des, des, des acteurs privés qui, qui font en sorte que les infrastructures soient créées, mais nous devons créer simplement un contexte euh, favorable et le, le Parlement européen d'ailleurs lors de la discussion plénière de lundi s'y attachera. On, il y sera question des questions d'infrastructure mais aussi d'autres questions, d'autres aspects comme la, les violences faites aux femmes. Nous essaierons, il nous faudra parler d'une seule et même voix et être actifs. Pour ce qui est des plateformes, euh, des réseaux sociaux, pardon. Euh, il y a un critère particulièrement euh, important qui est la fréquence avec laquelle ces plateformes sont utilisées. Euh, ce sont des plateformes qui sont utilisées très souvent. Euh, D'ailleurs, avec et c'est pour ça qu'il faut discuter avec les, avec les fournisseurs pour que de meilleures normes soient créées. Je trouve que pour ce qui est... Je considère que pour ce qui est des entreprises et des communautés qui sont actives sur Internet, eh bien, la responsabilité ne peut être sectorisée, ne peut être cantonnée à des sujets donnés comme le climat, par exemple, il faut que ce soit général. Ce n'est pas quelque chose qu'on va toujours remarquer. Il y a des sujets qui peuvent paraître moins importants que le changement climatique, mais il faut se souvenir que les changements climatiques, ça vient des émissions de CO2. Les émissions de CO2 sont invisibles, ça veut pas dire que pas important et il en est de même de la gestion des données. Merci beaucoup. Je voudrais euh, vous poser aussi la question suivante. De quelle manière et à quel moment va-t-on euh, nous retrouver dans une situation où nous pourrons assurer, avoir, où nous poserons la possibilité de transmettre des données, mais aussi euh, celle de changer de réseau, comme c'est le cas dans le cas des, euh, des, des téléphones portables, par exemple. Parce que c'est possible quand même dans le cas des téléphones portables. Est-ce qu'un jour, on pourra effectivement, de manière complètement compatible, changer, changer de plateforme tranquillement, sans faire rire? La réponse la plus courte que je puisse vous faire, c'est la suivante. Des travaux sont menés actuellement déjà. C'est un aspect qui a été pris en considération dans la, dans la nouvelle... Dans dans les nouvelles consignes pour, concernant la, le traitement des données, le but étant tout, tout simplement d'arriver à une, à une véritable interopérabilité. Je pense que dans, pour, sur bien des aspects, est encore, on est encore à la phase de projet, mais je pense que ça va changer. Espérons que nous pourrons à l'avenir voir des résultats tangibles. Merci beaucoup. Je voulais aussi ajouter une chose c'est qui concerne les standards. Je pense que les standards pourraient des, des normes pourrait accélérer les travaux. Vint, je vous en prie. Dans ces 20 dernières minutes, vous n'avez pas beaucoup parlé. Je voulais vous demander si vous pourriez Vint nous présenter des conclusions pour terminer cette discussion. C'est très important parce que c'est vraiment une, une discussion dont les implications sont, sont larges. C'est un vaste sujet. Ce qui me fait plaisir, c'est que dans, dans le cadre de cette discussion euh, qui se tient là, euh, une chose qui est importante, c'est qu'il faut être humble. Nous avons un devoir d'humilité et de prudence parce que nous parlons ici d'un milieu euh, qui est particulièrement complexe. Les aspects tels que euh, euh, la « security by design », c'est-à-dire la sécurité assurée dès la conception du produit. Il euh, ne faut, faut pas oublier qu'Internet, c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe comme milieu, ce sont des milliards d'usagers qui interagissent avec des, des logiciels qui interagissent. Ces interactions euh, sont tellement larges qu'il est difficile de prévoir toutes les conséquences euh, d'un acte donné. Donc, soyons humbles et prudents. Soyons conscients d'une chose, c'est qu'il est difficile euh, de contrôler le processus, ce qui ne signifie pas qu'il ne faut euh, rien faire. Euh, N'oublions pas que euh, les fournisseurs de, de, de, de services, les prestataires de services, <coughs> On voit beaucoup de contenu et euh, on peut utiliser le, mo le modèle d'apprentissage par machine, il y a tout un ensemble de techniques qui existent et qui demandent euh, de, de pouvoir traiter de très vastes volumes et très grands de volumes de données, donc soyons, soyons prudents. Et, euh, et pensons à ce qui est possible. On a besoin de règles. On a besoin de règles claires, c'est vrai, mais il faut que ces règles puissent fonctionner. Il faut qu'elles soient bien créées. Il faut qu'on puisse effectivement les appliquer euh, en pratique. Parfois, ça peut ne pas être possible dès le premier coup, et ça peut être euh, même du deuxième d'ailleurs. Mais tirons des conclusions de nos erreurs. Apprenons. Euh, de manière à ce que les solutions appliquées soient, de, soient améliorées avec le temps. Il ne faut pas se dire que ça va marcher du premier coup alors on se rend. Euh, non, ce n'est pas ça. On va suivre, moi je vais suivre en tout cas avec beaucoup de les travaux visant à améliorer la sécurité de tous sur la toile. Merci beaucoup. Je pense que c'est le, le meilleur résumé possible de notre discussion. Euh, maintenant, si vous êtes d'accord, euh, si les autres intervenants sont d'accord, et notamment Coralina, Carolina et Nagat, peut-être pourrions-nous, euh, vous savez, ce, ce défi, cette demande cette d'humilité, demande cette demande de prudence, cette demande de modestie, je pense qu'il faudrait qu'elle qu nous guide. C'est une, une très bonne approche de l'innovativité. Humilité et savoir, humilité et connaissance. Ceux d'entre vous qui sont physiquement avec nous sur place à Katowice, euh, je voudrais vous dire euh, qu'il est, euh, il importe d'aller voir Nova, Huta. Nova Huta, c'est, ça fait partie de Cracovie. Euh, regardez, je vais vous... Jean-Paul II a, a été curé ici, avant de devenir pape. Je vous propose d'aller visiter Katowice, mais aussi d'autres endroits intéressants dans, le, dans la région. Merci à tous, et avant de vous dire au revoir, euh, je vous ai montré euh, la vue de ma chambre d'hôtel. Euh, un, c'est une discussion très intéressante qui s'est déroulée. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, comme vous le disiez, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Je rougis encore en repensant à, au moment où j'ai dit à Nigat qu'elle était indienne et pas pakistanaise. Mais bon, euh, elle l'a pris avec humour et, et, et, et je l'en remercie. Euh, nous avons beaucoup, beaucoup appris en plus de rire. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Bonne continuation. Merci, Johan. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. À ceux, qui, à ceux qui sont connectés et à ceux qui étaient sur place. Et pardon pour les problèmes techniques. Ça aurait été un plaisir. Nous, nous, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour votre présence. et pour les questions qui ont été posées aussi sur la sur la messagerie. Merci, vous pouvez nous écrire en utilisant le, le hashtag approprié. Et, euh, et merci à l'équipe technique. Merci beaucoup pour votre soutien.